Partager l'écran. On va faire une petite prière de début pour remercier Dieu notre Père pour cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre cette question à l'étude en ce moment qui est la réincarnation. Que cela puisse nous aider à comprendre comment et pourquoi nous sommes là et par cette compréhension, euh, mieux agir en faveur de notre propre évolution vers le bonheur, par notre apprentissage, par notre réforme morale. Et nous espérons aussi que ces lectures et ces études puissent être utiles également pour les esprits qui pourraient suivre ces, cette étude avec nous aujourd'hui. Voilà. Alors, euh, je vous ai mis le programme à l'écran. J'espère que vous le voyez. Attendez, il faut que j'agrandisse un peu mes fenêtres et que j'ouvre voilà, la discussion. Voilà. Et donc, euh, depuis le 16 euh, avril, donc il y a 15 jours, on a commencé le module 5 qui parle de la réincarnation. Donc on avait vu euh, les fondements et la finalité de la réincarnation. On avait vu les preuves de la réincarnation. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur le retour à la vie corporelle, la programmation de la réincarnation. C'est-à-dire comment est-ce que, qui, quoi, où, quand et comment se décide le fait de se réincarner et puis le, le, le programme de, de, de la vie à laquelle on retourne. Et donc la semaine prochaine, donc le 7 mai, on verra donc euh, le, le, le, le quatri... la quatrième partie de la réincarnation, c'est cette question de l'oubli du passé. Pourquoi on passe par l'enfance et pourquoi est-ce qu'on oublie le passé Alors, euh, nous y voilà. Hein, donc... Euh... Retour à la vie corporelle, programmation de la réincarnation. Donc euh, l'objectif euh, spécifique de ce cours, c'est d'expliquer comment se réalise cette programmation de la réincarnation, hein? dire en quoi consiste le choix des épreuves euh, faites par l'esprit avant de se réincarner. Et euh, on va expliquer un peu aussi le, le processus de l'union de l'âme au corps. Hein? On va voir euh, qu'est-ce que... Euh, Kardec et les esprits et, les, et les, la littérature complémentaire nous disent à ce sujet. Voilà, et donc pour entrer dans le sujet, hein, selon la, la, la, la, la philosophie spirite, la programmation de la réincarnation peut être élaborée par l'esprit qui désire se réincarner ou mmh. par des esprits plus éclairés, spécialement chargés de ce genre de tâches. Donc, vous voyez, il y a deux cas qui se présentent. Soit c'est l'esprit, donc nous-mêmes, qui choisissons, soit euh, il y a des guides spirituels qui choisissent euh, à notre place. Dans le premier cas, c'est-à-dire quand nous choisissons, hein, euh, l'esprit choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir et c'est en cela que consiste son libre arbitre. Ça veut dire que, dans ce choix du genre d'épreuve qu'on que, qu veut subir, hein, qu'on choisit, on choisit en quelque sorte un plan de vie. Hein. Si, par exemple, on choisit d'avoir toujours des difficultés matérielles ou financières, eh ben, les circonstances feront qu'on aura toujours des difficultés matérielles ou financières. Si on choisit de se réincarner avec un handicap, par exemple, hein, eh ben euh, les circonstances feront qu'on qu subira ce handicap si on choisit de se réincarner en homme ou en femme ben on se réincarnera en homme ou en femme donc tout ça ce sont des choix dans le premier cas que nous-mêmes on fait d'accord? l'esprit lui-même qui choisit les grandes lignes de, de la vie euh, qu'il va euh, avoir dans laquelle euh, qui démarre quoi dans le, avant sa réincarnation. Et dans l'autre cas, euh, c'est Dieu qui supplée à son, ins, à son inexpérience en lui traçant la route qu'il doit suivre, comme tu le fais pour un enfant dès le berceau, mais il le laisse peu à peu mettre de choisir à mesure que son libre arbitre se développe. Donc là, on voit que l'autre cas, euh, on parle d'inexpérience, donc quand, quand l'esprit n'a pas encore l'expérience, on n'est pas encore capable de faire les choix lui-même Hein? Euh, ce sont les guides spirituels qui choisissent ce qu'il y a de meilleur pour cet esprit, d'accord Et vous, les esprits font ici le parallèle avec un enfant, hein? l'enfant c'est pareil, il n'a pas toujours les, les, les conditions de, de, de faire un choix, hein? et donc euh, ben, ce sont les parents qui choisissent à sa place, d'accord Donc ça c'est ce que les esprits euh, répondent à Kardec à la question 262, voilà. Donc, euh, le libre arbitre, de, à, à partir du moment où il est développé, hein, donc vous voyez la deuxième question, hein, euh, l'esprit qui, qui n'a pas encore l'expérience, au fur et à mesure il acquiert l'expérience, donc avec l'expérience on acquiert aussi le libre arbitre. Hein, on avait dit que le libre arbitre euh, se développe au fur et à mesure de l'évolution. Seuls les esprits euh, vraiment évolués sont vraiment libres. Notre liberté à notre stade d'évolution est encore un peu relative hein, euh, à notre évolution. Et donc, euh, voilà, les, les, les esprits euh, choisissent à la place de celui qui n'a pas l'expérience, qui n'est pas dans les conditions de choisir. Mais au fur et à mesure qu'il qu acquiert ces conditions, eh bien, euh, il le laisse faire. D'accord et là, évidemment, dans, dans l'inexpérience, on parlait tout à l'heure, l'exemple, je disais, si je choisis de me réincarner pauvre, ben, j'aurai des, des difficultés financières toute ma vie. Ben, beaucoup d'esprits choisissent de réincarner riche. Hein? Mais c'est peut-être lié aussi à l'inexpérience, parce qu'ils ne savent pas, ils ne se sont pas encore rendus compte que l'épreuve, entre guillemets, de la richesse est beaucoup plus... Glissante hein, et alors attendez, je manque quelque chose. Oui, voilà. Est beaucoup plus glissante et beaucoup plus difficile pour l'évolution que l'épreuve de la pauvreté. D'accord Et donc, euh, c'est un exemple. Mais bon, quand l'esprit dit non, non, non, moi je veux me réincarner riche, et eh bien, euh, il aura sa liberté et puis il se réincarnera euh, dans un château riche, etc. Euh, mais euh, malgré euh, le fait que les guides lui, lui expliqueront, attention, tu es sûr de ce que tu fais, est-ce que tu ne crois pas que la richesse euh, va te faire perdre la tête, entre guillemets, quoi. Hein. Mais si vraiment l'esprit veut, eh ben, les, les, les guides spirituels le laisseront se réincarner suivant son libre arbitre, suivant sa décision. Et c'est comme ça, en fait, qu'on ben, apprend, quoi. Hein. C'est comme avec les enfants, il hein, bon, bon, faut qu'on leur donne, on leur enseigne plein de choses. Hein, on, lui, on leur dit toujours, euh, euh, ne touche pas euh, la plaque du four parce que tu peux te brûler les doigts. Mais tant qu'il n'aura pas mis la main dessus et ce ne sera, sera pas brûler les doigts, euh, il ne comprendra pas. Hein, donc, euh, l'être humain, c'est un peu pareil. On est de grands enfants, euh, on, on, on, on choisit ce qu'on pense être bon, même si ce n'est pas forcément bon. Et puis, c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on acquiert l'expérience et, euh, et la maturité. <rire> D'accord Donc, euh, voilà le, le, le principe général. Alors, euh, la, la, la deuxième question que pose Kardec, hein, 264, vous voyez, c'est dans, dans, dans les mêmes séries, 262-264, Qu'est-ce qui dirige l'esprit dans le choix des épreuves qu'il veut subir Parce que, on, on peut par exemple se poser la question, euh, comment ça se fait qu'un esprit choisit une vie avec un handicap grave euh, ou, ou des vies avec des épreuves vraiment euh, très, très fortes Comment ça se fait que, suivant son libre arbitre, il va choisir euh, euh, des choses que... En étant ici, euh, en, en faisant un raisonnement de terre à terre, on peut ainsi dire, on dirait « mais ce n'est pas possible que quelqu'un ait choisi d'avoir une existence comme ça ». d'accord Alors on va voir ce que les esprits nous répondent. « Il choisit celles qui peuvent être pour lui une expiation par la nature de ses fautes et le faire avancer plus vite ». Alors là, il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Donc il y a de nouveau le mot expiation. C'est un mot qui donne des frissons quand on l'entend. Hein. Euh, L'expiation, c'est, euh, comment dire, euh, des difficultés qu'on qu subit pour nous faire, en nous faisant sentir dans notre peau ce qu'on a pu causer à d'autres et dont la durée dépend... De, euh, du temps nécessaire à ce que notre disposition mentale change durablement pour ne plus réincider dans la même erreur. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire là hein L'expiation, c'est, on peut dire, c'est... Il n'y a pas le mot punition, parce que, heureusement, parce que le mot punition, les dieux punissent ce genre d'expression qu'on voit parfois dans Kardec, malheureusement. Euh, si on les prend à la lettre, elles sont fausses. Dieu ne punit pas. Hein. C'est les lois de la nature qui font que, euh, quand on fait quelque chose qui, qui, qui est contraire à ces lois de la nature, euh, ben, on a des conséquences. Hein. On se tape avec un marteau sur le droit, on sort par la fenêtre. Typiquement, ben, les lois de la nature font que ça fait mal ou qu'on tombe. Hein. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça qu'il faut comprendre quand, quand, quand vous voyez l'expression ex, punition de Dieu. Et quand vous voyez l'expiation. <coughs> Euh, ben C'est euh, un peu dans le même genre. Hein. C'est-à-dire que euh, quand on tour, cause du tort à quelqu'un, hein, on choisit nous-mêmes, avant de se réincarner, de sentir ce qu'on a fait souffrir à d'autres dans notre peau pour nous faire changer et dire plus jamais je ferai ça. D'accord Et à partir du moment où, où, où notre. qu'on a vraiment compris et a changé notre disposition mentale pour euh, ne plus réincider dans la même erreur, dans, dans, en causant le, les mêmes torts euh, à d'autres, hein, euh, l'expiation en fait s'arrête. Voilà. Donc, vous voyez, une expiation par la nature de ces fautes, donc les fautes qu'on a chacun commises, euh, bah, soit par notre inexpérience dans notre apprentissage, soit par le mauvais usage de notre libre arbitre. Hein. Donc, l'expiation, on peut le voir comme étant euh, une conséquence, hein, un passage obligé. Euh, pour euh, à, qui, suite au fait qu'on a fait une faute, hein. et le moyen mnémotechnique euh, que qu'on qu utilise pour retenir ça, c'est quand on fait une faute, il faut prendre le RER, hein, le RER de Paris, réseau express régional. En fait, c'est le repentir. Ça veut dire on se rend compte qu'on a fait quelque chose de de, de, de faux. Le E, c'est expiation, justement, c'est-à-dire on le sent dans notre peau pour plus jamais euh, euh, réincider dans la même erreur. Et le deuxième R, c'est réparation, c'est-à-dire on répare les torts qui ont été causés. À chaque fois qu'on fait une erreur, ben, on est obligé de se repentir, d'expier et puis ensuite de réparer les torts qu'on a causés. Hein, c'est la manière, quelque part, de passer la gomme hein, ou de, de recouvrir l'erreur par du positif qui compense l'erreur, vous voyez ce que je veux dire, c'est deux, deux manières de voir les choses. Et le faire avancer plus vite, donc c'est sûr qu'en passant par ces processus, c'est en passant par ces processus, processus qu'on progresse, qu'on évolue vers le bonheur. Alors Antoine. Oui, donc si je comprends bien, toutes les souffrances que, que, que j'ai vécues et que je vis, euh, je les ai vécus et je les vis parce que moi-même, j'ai fait euh, pareil vis-à-vis -vis de mon entourage dans une vie antérieure, c'est ça Alors, pas, pas non plus complètement systématiquement. Hein. Quand on dit pareil, on peut effectivement dire similaire. Mais bon, Jésus a dit « qui tue par l'épée, périra par l'épée hein. ». Euh, mais mais il faut, on ne peut pas non plus le prendre comme ça complètement à la lettre. Hein. C'est-à-dire que… Euh, l'expiation peut avoir des formes un peu différentes mais qui auront la, cette même fonction de compenser les erreurs qu'on a pu faire même si c'est pas exactement la même chose mais en principe général c'est ça c'est ce que tu dis d'accord parce qu'alors j'ai dû être euh, <rire> vachement mauvais dans mon autre vie alors hein. ah ben moi aussi hein. Oui. <rire> moi aussi je pense que la plupart d'entre nous hein, on traîne tous des boulets Maintenant, euh, voilà, le fait d'avoir passé euh, par, par l'expiation, euh, voilà, si, si, si ça s'est bien passé, euh, on peut dire ben, on a passé la gomme, on a compris, euh, voilà, et c'est comme ça qu'on évolue. Eh ben, vivement <rire> la suivante. Hein. <rire> oui, ouais. ah, la suivante, il y aura d'autres trucs encore. Hein. Je ne fais pas trop d'illusions pour ce qui me concerne, mais bon, on y arrivera, c'est une chose après l'autre. Ça aussi, ça fait partie des choix quand on se réincarne. Et quand, si on met la barre trop haut, euh, en essayant de faire trop de choses en une fois, ben on risque de, de se louper et puis d'augmenter de, de, de, de, encore. Par exemple, quand, quand, quand, quand l'épreuve est trop forte et qu'on ne la supporte pas et qu'on que, qu cède au suicide, ben ça, ça rajoute encore d'autres trucs à réparer. Tu vois. Non seulement on n'a pas réparé ce qu'on a voulu réparer, mais en plus on a d'autres trucs à réparer. Donc les guides souvent nous disent « attention, mets pas la barre trop haut, vas-y pas à pas », sachant que oui. euh, les programmes, qu on a, ça on le verra un peu plus loin, les programmes, le, la programmation qu'on a faite pendant la réincarnation, euh, bah, oh, si on avance plus vite que prévu, bah, ça se renégocie pendant notre vie. Hein. Pendant le sommeil, on voit les guides et on dit « bon, ben bah voilà, j'ai fini ça, donc je vais commencer la suite hein. ». Voilà. Alors, il y a trois okay, autres. Ok, qui... Oui <rire> Daniel moi, je suis très contente de cette expression RER que je ne connaissais pas, de ah ce bah. moyen de technique. En plus, c'est un transport que je prends tous les jours, donc euh, je m'en souviendrai. Et je me dis qu'aussi euh, RER, parce que euh, ça nous emmène euh, de, de l'origine, où on est simple et ignorant, vers cet immense chemin euh, pour aller après vers les bons esprits, les esprits purs. Il y a aussi dans ce RER un, un moyen de transport pour euh, aller vers la suite, en fait. Exactement, c'est le RER qui nous permet d'évoluer. Donc, RER, donc, repentir, expiation, réparation. Et le, le, en fait, le RER, c'est nous qui l'avons inventé, mais ce, ce repentir, expiation et réparation, Kardec l'explique dans un texte qui a été publié dans les œuvres de voilà. C'est une très belle invention, parce que tout ce qui permet de se souvenir facilement, et oui. puis tous les jours, quand je prendrai le RN, j'y repenserai, ce qui va sûrement bien, quand ah, voilà. même sur mon chemin. Parce que c'est des mots, comme tu le dis, euh, des mots un peu gros. Euh, oui, oui peuvent... surtout le mot expiation. Hein. Mais bon, oui. c'est voilà, la loi de cause à effet. Hein. L'expiation, quand on saute par la fenêtre, c'est quand on tombe. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hmm. Euh, oui, un autre mémo technique comme ça, c'est sur la. Qu'est-ce que c'est que la charité hein, On dit aussi la charité, c'est le bip, BIP. C'est bienveillance hein, envers tous, indulgence envers les imperfections d'autrui et pardon des offenses. D'accord. Voilà, c'est deux, deux, deux moyens mémo oui. bah, Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, aussi le, le RER, ça me dit quelque chose. C'est euh, dans, dans le cours à Tannes, il y, y, y a un des participants qui avait suggéré cette idée, hein, qui était que j'avais trouvé ouais. assez. Et le bip, pas, ça m'est venu du, du Brésil, hein, parce que les, les mêmes lettres font, c'est les mêmes initiales en, en portugais, donc euh, qu'on a francisé quoi. Non, mais on voit bien l'ouverture du cœur avec un bip. Non, ça me parle bien aussi. Voilà. Merci. Mais de rien, Michel. Oui, est-ce que en fait cette cette forme d'expiation, est-ce que ce n'est pas un peu le, le sermon de, de Jésus sur la montagne, ceux « Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés ». Est-ce que du coup, ce n'est pas une forme eh bien, de justice que l'on rend nous-mêmes, en fait, en, en se pliant à, à cette expiation ben, Effectivement, le sermon de la montagne, on est en plein dans, dans, dans ce sujet-là. Hein Bienheureux ceux qui ont soif de justice ce sont des, des, des gens qui souffrent des injustices. Et pourquoi est-ce qu'ils souffrent des injustices? Parce qu'ils en ont probablement commises dans leur vie antérieure. Donc, le fait qu'ils dans cette vie, ils souffrent des injustices, c'est quelque part déjà une expiation pour eux. Et donc, quand Jésus leur dit qu'il faut qu'ils soient bienheureux, c'est-à-dire que euh, ils souffrent des injustices donc, euh, en le prenant comme tel, hein, comme quelque chose qui doit les aider à progresser, et puis pas comme quelque chose contre lequel ils doivent se révolter, euh, euh, agir avec violence, etc. Eh bien, euh, ça fait partie de ces bienheureux là, du, du serment de la montagne qui permettent euh, euh, à, aux personnes qui souffrent hein, ben de, de, de retrouver euh, des compensations. Hein, dans, dans, euh, dans le futur, hein, c'est-à-dire que, voilà, ils ont commis des injustices euh, et ils les ont expiées et puis peut-être même réparées, voilà, et donc, bienheureux, ça veut dire qu'ils ils, ils, ils avancent vers l'évolution, vers la, la félicité. Alors, tu, tu as cité celui-là, mais quand, quand tu prends euh, les autres bienheureux, c'est pareil, bienheureux ceux qui ont soif de justice, bienheureux ceux qui souffrent, bienheureux, etc., il y en a... Hein, il y en a donc, Jésus était effectivement tout à fait en phase avec ces idées-là. Voilà. Alors, la main suivante, c'est celle de Vincent. Oui, j'aimerais que tu nous donnes des exemples, parce que c'est très théorique et c'est souvent beaucoup plus riche de, de nous donner des exemples de, de, de gens qui ont raconté leur expérience de réincarnation pour euh, comprendre mieux le, le système ben On peut, effectivement. Alors, le, le, le meilleur exemple que je vois, enfin, un bon exemple que je vois, ce sont les, j'en ai déjà parlé, hein, les romans d'Emmanuel. Hein. Donc, euh, le premier roman, euh, il, il a pour titre Il y a 2000 ans. Donc, c'est quand Emmanuel, euh, dans sa vie passée à l'époque de Jésus, était un sénateur romain qui s'appelait Publius Lentulus. Hein. Qui, qui bon voilà avec l'orgueil du sénateur euh, il a eu plein de, de de comment dire de il a eu quelques difficultés dans sa vie hein, notamment un fils qui a été euh, disparu et, et donc il a compris pourquoi son fils était disparu euh, à part après seulement hein, et une fille qui était très malade et donc il soupçonnait sa femme de le tromper ce qui était complètement faux voilà, il était, il était complètement parti dans, dans des espèces de, de, pas dire de délire, mais d'aveuglement au niveau de son orgueil. Et donc, entre autres, il a rencontré Jésus. Il est allé voir Jésus parce qu'il il y allait pour essayer de demander de l'aide pour sa fille. Et ce passage, il est vraiment très très intéressant dans ce livre hein, si vous l'avez lu. Euh, c'est qu'il se demande, mais punaise, oh là, il va parler araméen, comment est-ce que je vais me comprendre avec lui, etc. Puis d'un coup, il, il lève la tête, Jésus était devant lui. Et ben, Jésus, il avait tout compris, il avait dit, tiens, ben, sénateur, c'est bien que tu sois là, mais c'est dommage que tu ne sois pas venu avec tes habits de sénateur. Enfin bref, il, il, il lui a tout dit. Hein. Ah oui, tu viens parce que ta fille est malade, mais tu sais, ta fille, elle, elle va aller mieux, mais ce n'est pas grâce à toi, c'est parce que c'est ta femme qui est très pieuse et qui prie, etc. etc., etc. Et en fait, il était complètement passé à côté, hein, ça avait froissé son orgueil et il est resté indifférent, voire même euh, connivant avec la, la traque des premiers chrétiens hein, euh, à l'époque, hein, par les Romains, euh, Ponce-Pilate, etc., euh, dans cette, dans cette région-là. Hein, et, et donc, euh, voilà, quand il s'est retrouvé dans l'au-delà, euh, bon, comment est-ce que je vais faire pour travailler mon orgueil hein eh ben, sa vie suivante, il la raconte dans un, dans, dans un deuxième roman qui s'appelle « 50 ans plus tard ». Et c'est là où il, il, il s'est réincarné, hein, de sénateur romain, il s'est réincarné en esclave. Donc c'est le moyen qu'il a trouvé hein, pour travailler son orgueil hein, qui s'était qu développé, enfin du moins qu'il n'avait pas réussi à, à dompter en tant que sénateur, il s'est réincarné en esclave. Hein? donc ça, ça l'a énormément aidé euh, à, à travailler son orgueil mais c'était pas tout parce que dans les deux vies suivantes qui raconte dans Avec Christ, hein, donc le troisième roman de la série eh ben, deux fois il s'est réincarné en tant que premier chrétien et deux fois il s'est fait euh, bouffer par les lions ou, ou brûler euh, dans des arènes dans des cirques romains hein? Donc ce qu'il avait laissé faire par connivence, il l'a senti lui-même dans sa peau, d'accord Donc c'est là où on voit les choix qu'il a faits lui-même hein, pour euh, compenser, pour expier et puis pour réparer euh, ben, cette vie orgueilleuse en tant que sénateur où il avait, au lieu de travailler, d'aider à la mission de Jésus il y a 2000 ans, qu'il avait euh, travaillé plutôt dans le sens inverse, voilà. Et il y a un quatrième roman de la série qui s'appelle Renoncement, alors c'est un peu plus tard, hein, c'est euh, déjà au Moyen-Âge, à Avila, hein, pas loin de l'époque de Thérèse d'Avila, où là, ben, il était déjà, euh, comment dire, euh, un, un sacerdote, mais pas euh, des mauvais de l'Inquisition et tout, c'était déjà un sacerdote euh, qui faisait du bien. Et encore plus tard, il s'est réincarné, euh, dans Manuel da donc c'est un des, des, des jésuites qui avait euh, au Brésil fondé la ville de São Paulo, par exemple. Et, et donc, euh, dans, au XXe siècle, ben, son esprit a atteint le degré d'évolution pour être guide spirituel d'un autre esprit qui était quand même relativement élevé, que, euh, le, comme Chico Xavier. Donc là, vous voyez euh, comment il a fait ses choix euh, dans, ses, dans ses premières vies. Hein, il, il le raconte lui-même. Et, et donc, à quel point ça lui a permis d'évoluer euh, bah, dans les deux millénaires hein, qui sont passés entre, euh, entre l'époque de Jésus et aujourd'hui. Hein, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, un peu plus court, hein, peut-être un peu moins euh, spectaculaire, c'est euh, celui qui est raconté dans le livre Exit, qu'on qu vient de publier là avec... Euh, euh, c'est donc une médium euh, brésilienne qui habite en Suisse, hein, Gorett Newton qui l'a psychographiée. Et donc c'est une jeune femme qui, qui se suicide hein, pour des raisons X ou Y, en, en, en comment dire, en, en buvant un poison. Hein, euh, et donc euh, qui s'est retrouvée ben, dans toutes les phases des suicidés la difficulté de séparation du corps. Euh, des régions euh, très très sombres et difficiles dans l'au-delà jusqu'à ce qu'elle soit euh, comment dire secourue par euh, le monde spirituel un peu genre nos quoi et, et ce qui est intéressant dans ce livre c'est que ça va jusqu'à la programmation donc c'est le sujet d'aujourd'hui la programmation de la de sa réincarnation et donc dans la programmation de sa réincarnation euh, elle est consciente que euh, quand elle se réincarnera, euh, elle aura des problèmes euh, au niveau du système digestif hein, qu'elle avait abîmé dans la vie antérieure en ingérant du poison et donc en gros qu'elle allait avoir un cancer euh, et mourir euh, relativement jeune hein, d'un cancer de l'œsophage ou de l'intestin voilà. et donc ça, euh, c'est là où on voit le, le côté expiation hein, c'est-à-dire expiation qui fait que euh, elle, elle a endommagé son corps physique dans la vie antérieure ça a endommagé son père esprit son père esprit euh, malgré les traitements du monde spirituel ben, il, il, il garde encore les traces de cet empoisonnement euh, qu'il est ensuite euh, qui va drainer dans un corps physique dans une nouvelle existence qui sera un peu plus courte mais qui permettra au père esprit euh, de, de, de résoudre ce problème et à l'esprit de, de, de voir les difficultés que ça pose et puis de, de la prochaine fois, euh, plus jamais, euh, rien, enfin voilà, euh, dissuader de euh, répéter le suicide. Même si, euh, voilà, en, en toute rigueur, c'est possible de refaire la même erreur. En tout cas, le fait de l'avoir senti dans sa peau, d'avoir vu les conséquences, ça nous fait au moins réfléchir à deux fois avant de commettre un acte comme le suicide. Vous voyez Donc, c'est encore un autre exemple. Et, et dans ce livre-là, il y a un autre détail, c'est par exemple... Euh, ben, avant de se réincarner elle voit l'esprit de sa mère de sa future mère hein, pendant son sommeil hein, pendant sa mère dormait sa future mère dormait et puis donc euh, elle est venue se rencontrer avec l'esprit de celle qui allait se réincarner par elle hein, qui, euh, qui allait tomber enceinte euh, et sa mère elle, elle, elle était tout à fait consciente du fait qu'elle allait perdre une fille euh, à, à la sortie de l'adolescence hein, c'est quand même une épreuve très difficile pour une mère, et puis elle était pleinement d'accord, tout à fait d'accord en disant « Oui, oui, je, je sais, j'en suis consciente, je l'accepte, c'est bon pour moi aussi. Euh, » Voilà, donc la, la, la programmation de la réincarnation s'est faite d'un commun accord entre les parties intéressées. Voilà. Donc c'est un deuxième exemple. Alors il y en a plein d'autres, mère... hein, Vincent, on pourrait... Ouais. La mère l'a-t-elle acceptée complètement ou elle l'a vécu comme un, un drame eh ben, alors l'histoire ne dit pas comment elle l'a vécu quand, quand la fille elle est vraiment morte tu vois la fin de la fin on ne sait pas mais en tout cas elle a accepté euh, par son libre arbitre cette épreuve pour sa vie à elle tu vois pour sa, sa réincarnation à elle alors le seul dont on, je crois le père n'a pas accepté parce que le père c'était encore un esprit euh, euh, qui n'avait peut-être pas encore les conditions de vraiment euh, faire ce genre de choix c'est pour ça que c'était parti par la mère voilà alors ça c'est l'exemple de ce livre mais ensuite des exemples comme ça vous pouvez en imaginer plein parce qu'en psychologie on parle beaucoup d'inconscient et, et l'inconscient euh, ça fait qu'on n'accepte pas certaines choses par exemple alors euh... l'inconscient c'est parce que ce genre de, par exemple la mère qui a accepté que la fille se réincarne euh, quand elle s'est réveillée hein euh, elle a peut-être, gar... ou quand elle est tombée enceinte, elle ne savait pas que la fille elle allait mourir à 20 ans. Hein. Pourtant, elle a quand même donné son accord. Donc, ça, ça fait... c'est typiquement partie des connaissances de l'esprit qu'on n'a pas dans notre conscient et qui restent justement dans cet inconscient ou dans ce subconscient. Hein. Parce que l'inconscient ou le subconscient, c'est souvent ben, le, le, la mémoire intégrale de l'esprit dont on n'a que euh, des fragments euh, quand on est à l'état de veille. Parce qu'il y a le filtre du corps matériel. Et, et L'oubli du passé, on en parlera un peu plus dans la séance suivante, la semaine prochaine. Mais quand on revient à la personnalité intégrale, euh, oui, l'esprit de la mère avait accepté de, de, de, de recevoir cette fille en sachant que elle, cet esprit en sachant qu'il allait repartir assez rapidement. Voilà. Parce qu'il arrive qu'on se retrouve dans des situations où on ne comprend pas. Comprend pas ce qui se passe. Ouais. Alors, même si on a accepté des, des choses de, dans un monde parallèle, hein, puisque c'est le monde des, des esprits, euh, des fois on se dit Mais ouais, bon, je comprends pas, voilà, ouais. on le ouais, saura peut-être plus tard. Mais... C'est vrai, c'est vrai. Et, et ce qui aide dans ces moments-là, dans le fait de ne pas comprendre, c'est de se dire euh, Rien ne nous arrive. Par hasard, rien ne nous arrive par le, la, la faute à pas de chance, rien ne nous arrive de façon injuste. Hein? Puisque pourquoi Puisque si Dieu existe, il doit être infiniment juste. Donc le fait de, même si on ne comprend pas, on comprend que ce qui nous arrive, euh, si on ne comprend pas exactement pourquoi quelque chose nous arrive, on comprend que ça ne nous arrive pas par hasard et qu'on a certainement besoin de ça pour évoluer. Et donc ça, ça aide, même quand on comprend, on ne se rappelle pas des détails des vies antérieures, et parfois il vaut mieux pas se les rappeler, c'est mon, mon, mon opinion à moi, c'est ça, de dire, je ne veux pas savoir les conneries que j'ai pu faire. Hein. Hein, quand j'ai eu mon cancer là, de, de, de, de la prostate, je sais très bien le genre de conneries que j'ai pu faire. Donc voilà, j'ai eu ça, je n'ai pas compris, je n'ai pas trop compris pourquoi. Enfin, Aujourd'hui, si je comprends, euh, je, je, je sais le genre de, de, de, de défaut que ça m'a aidé à corriger. Hein. Donc, euh, voilà, et, et le fait d'avoir compris ça, moi, je n'ai pas besoin d'aller, de rentrer plus dans les détails, hein. ça me suffit. Alors, euh, on a Philippe aussi qui a la main levée. Ah, il faut remettre le micro, Philippe. Voilà, excusez-moi. Hein. Voilà, il n'y a pas de mal. Voilà. Oui, bonjour. Donc, euh, Dans la programmation de notre réincarnation, euh, je pense qu'il n'y a pas que notre choix, il y a aussi le karma passé peut-être, non, qui intervient. -à -dire euh, de... Oui, c'est-à-dire le, le, le, le, le karma passé, euh, mais quand, euh, quand on est à l'état d'esprit, on comprend ce karma passé. Par exemple, l'exemple du cancer de, de cette jeune femme qui s'est réincarnée, euh, on peut l'appeler ça un karma. Hein, elle, elle sait que pour réparer son, son, son, son père esprit, il va falloir qu'elle passe par cette maladie à l'état d'incarnation. Donc euh, elle le sait, donc elle l'accepte. Mmh. Hein, elle, elle accepte ce karma passé entre guillemets. C'est pour ça que c'est entre le libre C'est vrai que euh, le, le, la liberté s'arrête. Euh, elle peut pas aller contre les lois de la nature. Hein. Ouais. Par exemple, on saute par la fenêtre, je dure le même exemple, je suis désolé, il faudrait que j'en trouve un autre. On saute par la fenêtre parce qu'on veut, ou par la tour Eiffel, on, on, parce qu'on veut sauter. Mais après, une fois qu'on tombe, on n'a plus le choix de tomber ou de ne pas tomber. Les lois de la nature font qu'on tombe. Oui. Donc oui, le vrai. karma, quelque part, c'est ça. quoi. Hein? C'est la justice divine, on peut dire, c'est l'équilibre voilà. dans la nature. C'est les lois de la nature. Donc, oui. le, la liberté ne peut pas aller contre les lois de la nature. Et si elle va contre les lois de la nature, il y a des conséquences. Les lois de la nature finissent toujours par reprendre le dessus. C'est moi qui vous ai posé la question sur l'augmentation de la population avec euh, ah oui. la réincarnation, oui. tu sais. Oui, oui, oui, oui. Ben, j'ai répondu aussi. Hein, oui, donc, tout à fait. Merci pour euh, votre réponse. Oui, oui. C'est des facteurs. Euh, donc, l'augmentation de la population terrestre hein, qui... Je ne sais plus, à l'époque de Kardec, je crois que c'était un million et quelques, euh, à un milliard, pardon. À l'époque, en 60 quand je suis né, c'était à peu près 3 milliards. Hein. Aujourd'hui, on est à 8 milliards. L'augmentation de la population terrestre peut s'expliquer par deux facteurs. Hein. Le premier facteur, c'est... Euh, les gens attendent moins longtemps avant de se réincarner, les esprits attendent moins longtemps avant de se réincarner. Donc, si l'intervalle entre la désincarnation et la réincarnation diminue, forcément, la, même si on a le même nombre d'esprits autour de la Terre, euh, la population incarnée va augmenter. Hein. Euh, il y a aussi la durée de vie qui peut jouer, mais c'est pareil. Et la deuxième, le deuxième facteur qui peut jouer c'est qu'il y a d'autres esprits qui viennent d'ailleurs d'autres planètes pour se réincarner sur la Terre. Donc, ces deux facteurs expliquent pourquoi la population de la Terre augmente. Merci beaucoup pour la réponse. Et on pourrait poser peut-être... J'avais une question là qui m'échappe subitement au moment de la poser. Comment ça m'échappe, ça va me revenir. Je suis désolé. La seconde même, la question m'est sortie de l'esprit. Alors, la, la main suivante, c'est Daniel. Oui, je voulais vous parler d'une autre série de livres. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je viens juste de les acheter. Mais je mmh. les ai achetés justement pour suivre euh, des parcours de réincarnation. C'est Yvonne Pereira, ah, oui. Psychographie d'Esprit Charles. Et on peut voir, euh, d'après ce que euh, j'ai lu dans, dans les résumés, qu'on va voir plusieurs vies et des vies où l'esprit peut être son conjoint, et les acheter pour ça, pour poursuivre au fil des siècles euh, l'évolution d'un esprit et de son guide, où ils peuvent interchanger leur place, où ils peuvent faire partie d'une famille, voilà. C'était cet exemple-là que je voulais citer. Oui, c'est « Les cavaliers de Numier »,« Drame en Bretagne », ce genre de cette série-là. Hein. Moi, j'avoue que je ne ai pas lu Les péchés ». Oui. Oui, ah, les... ouais, ouais. Effectivement il y en a un autre ici. aussi qui oui. m'est revenu à l'instant c'est, euh, il s'appelle Et la vie continue de oui, d'André Louis, ce qui pareil ah. raconte aussi euh, euh, les, les, et le film d'ailleurs il y a eu un film qui a été fait oui. sur, euh, sur ce livre là euh, qui montre bien euh, ben, les, les, euh, comment, dire, comment les personnages se réincarnent euh, mm -hmm. autour de l'histoire hein. celui qui a été spolié qui se réincarne en tant qu'enfant, donc qu'héritier, pour récupérer les biens a, sur lesquels il a été spolié. Donc ce, voilà, c est, c est, il y a plusieurs exemples dans, dans, dans la littérature qui, qui nous illustrent ce processus. Alors, Philippe, si vous vous rappelez, n'hésitez pas. Hein. Voilà, <rire> j'ai retrouvé ma question. Alors ah, oui, <rire> bah, allons-y. Voilà. Est-ce que l'on peut évaluer en moyenne une durée moyenne entre deux incarnations Est-ce que c'est possible Alors, euh, moi, ça, ça varie. Hein. Il y en a qui peuvent se réincarner euh, tout de suite après, hein, au bout d'un de ou deux ans. Euh, D'autres euh, qui ne veulent pas se réincarner, et ça peut durer des millénaires. Mais en moyenne, on dit, je, je dirais… Ben, c'était de l'ordre d'un siècle, à peu près la, la même durée d'une vie. Quoi. Et en ce moment, ben, on aura plutôt, comme on l'a dit avec l'augmentation de la feu, ça a plutôt tendance un peu à diminuer, hein, parce que les esprits comprennent euh, plus vite, l'humanité évolue et donc euh, cherche à se réincarner un peu plus vite pour avancer plus vite. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Et donc, Michel qui nous dit que le film et la vie continue euh, est toujours accessible sur YouTube. Voilà. Alors, donc, toujours pareil, qu'est-ce qui dirige l'esprit dans le choix des épreuves qu'il veut subir Donc, l'expiation, le faire avancer plus vite. Les uns peuvent donc s'imposer une vie de misère et de privation pour essayer de la supporter avec courage c'est Emmanuel qui a choisi de se réincarner, le sénateur romain qui a choisi de se réincarner en esclave. Hein. D'autres vouloir s'éprouver par les tentations de la fortune et de la puissance, bien plus dangereuses, par l'abus et le mauvais usage que l'on en, peut... en peut faire, par les mauvaises passions qu'elles développent. Alors, exemple de ceux qui sont nés avec la fortune ou la puissance, je sais pas, on peut prendre l'esprit de Napoléon Ier, hein qui était quand même quelqu'un d'assez génial, quoi, parce que hein, c'est quand même lui qui... Le code Napoléon s'en sert toujours aujourd'hui, la, la division administrative de la France en département, etc. Tout ça, c'est Napoléon qui l'a fait. La réforme de l'orthographe, euh, il nous a légué quand même plein de choses, mais bon, euh, les mauvaises passions qu'elle développe, euh, ben, il rêvait de conquérir le monde, et c'est comme ça qu'il s'est planté, quoi, euh, avec des centaines de milliers de, de soldats qui sont morts euh, dans la grande armée. Hein. Voilà, Napoléon qui, selon certains, euh, aurait déjà été la réincarnation de, de Jules César. Voilà. Donc ça c'est un esprit qui typiquement, hein, le, le, le pouvoir, euh, bah, il, chaque fois il a dérapé, il en a fait un mauvais usage. Quoi. Je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais euh, voilà, il y a peut-être aussi besoin encore de quelques incarnations comme Emmanuel en tant qu'esclave pour faire descendre un peu cet orgueil et cet ego. Et, et éviter de, de, de retomber dans les mêmes travers dans sa prochaine vie. Voilà. Et il termine en disant « D'autres enfin veulent s'éprouver par les luttes qu'ils ont à soutenir dans le contact du vice. » Alors ça aussi on peut se demander, mais euh, comment ça se fait qu'il euh, y a des esprits qui choisissent de se réincarner dans un bidonville au milieu de cartels de drogue ou des choses comme ça et ben, voilà, Il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent et des fois j'ai vu un exemple il n'y a, a pas longtemps en Colombie hein, de, de, un esprit qui s'est réincarné alors vraiment dans, dans, dans ce qu'il y a de pire et qui pourtant réalise des œuvres fantastiques quoi, y compris pour euh, au bénéfice de la communauté dans laquelle il s'est réincarné voilà donc ça ce sont les choix que euh, les différents exemples de choix que les, que les esprits peuvent faire avant de se réincarner, avec toujours, comme il le dit, hein, euh, le but principal, c'est d'évoluer, d'avancer plus vite. Pourquoi on se réincarne hein, C'est ce qu'on a vu semaine passée. On se réincarne pour évoluer. Donc, les épreuves qu'on va choisir, hein, le niveau de difficulté qu'on va y mettre, ce sera pour euh, avancer plus ou moins vite. Mais on voit que c'est quand même une vaste supercherie, quand même. Hein. C'est un jeu de rôle, en fait. Hein. Et on peut très bien ne plus s'identifier... En tout cas, pour ma part, j'ai plus envie de m'identifier à des rôles qui, sont, qui me paraissent inutiles. Abandonner des, des identifications. Parce que nous sommes très identifiés à notre corps, nous sommes très identifiés à nos pensées, nous sommes très identifiés à nos épreuves. Et ben, on, on se rend compte qu'en fait, euh, c'est une vaste supercherie, quoi, quand même. Bah, si tu peux voir ça comme ça, mais l'essentiel, c'est que ça te permette d'avancer, de devenir meilleur. Le but, c'est ça meilleur, c'est un point de vue qu'est-ce que c'est être meilleur c'est aussi un, ouais. euh, euh, c'est très daté meilleur aujourd'hui, peut-être demain ça sera, euh, ça sera moins bon parce non, que c'est des valeurs les valeurs évoluent et, et, par exemple, pour une femme, rester à la maison élever les gamins il y a, il y a 100 ans c'était euh, le rêve d'une femme peut-être, maintenant si on, si on parle comme ça à une femme euh, c'est pas dit que ce soit bien reçu hein. Alors, ce sont nos perceptions hein, de, du meilleur qui, qui évoluent, en fait, hein, c'est ça, mais le, le, le bien et le mal, euh, dans l'absolu, ils restent immuables, hein, ce sont les fameuses lois morales ou les lois naturelles, bah c'est notre bon. perception et notre compréhension de ces lois qui évoluent. Hein. Oui, là et, je ne suis et... pas d'accord. Parce qu'effectivement, par exemple, je reprends le, le cas de, de cette femme qui, qui, qui élève des gamins, qui reste à la maison, qui élève ses gosses. À l'heure actuelle, on dirait mais c'est voilà, une arriérée. Quoi. Oui, eh ben, la vision spirituelle de la chose, elle est peut-être inversée. Hein. La femme qui, qui, qui, qui s'est vraiment dédiée à, à l'éducation de ses enfants, à aider les esprits de ses enfants à évoluer, se retrouvera certainement dans une situation meilleure dans le monde spirituel que la femme qui, par, euh, ou, ou, ou, ou l'homme hein, qui, par ambition, ont complètement négligé la famille et l'éducation des enfants. Tu vois Et ambition, quoi, terrestre, de carrière, de choses temporaires, qui, eux, se retrouveront peut-être dans une situation euh, moins brillante euh, à leur retour dans le monde spirituel. C'est pour ça que nous, ici, en, en, en tant qu'incarnés, surtout avec tout ce qu'on subit aujourd'hui, hein, on a parfois des visions, euh, comment on dit, distordues. Euh, il y a une distorsion dans notre vision de, de, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Mais le, le bien et le mal, dans l'absolu, eux, ils sont, ils sont immuables. C'est notre perception de ça, euh, la manière dont nos sociétés conçoivent le, le, le bien. Par exemple, l'esclavage, c'était bien. Hein. La science à l'époque de Kardec admettait qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. C'était une, une notion scientifique. Aujourd'hui, c'est complètement rejeté. Hein? Euh, Aujourd'hui, ben, euh, voilà, euh, on, on, on dit que ben, la liberté, c'est par exemple de, de, pour l'avortement ou euh, l'euthanasie ou ce genre de choses. Ce sont nos visions au niveau de nos sociétés. Maintenant, est-ce que d'un point de vue absolu ou spirituel, est-ce que c'est aussi bon qu'on ne le pense ben c'est là où il faut élargir un peu la vision euh, avec ce paradigme spirituel et on se rend compte que ça pose des problèmes sérieux. Voilà. Et, et donc, petit à petit, on découvre euh, le bien et le mal. Aujourd'hui, ça fait bien d'avoir un iPhone. Ben demain, on en rigolera. Quoi. On se dira, mais qu'est-ce que j'ai été bête. Hein? Et, et, et c'est ça le, le, un peu le paradoxe aujourd'hui. Mais dans l'absolu, le bien et le mal, eux, ils ne bougent pas. C'est la manière dont on les comprend et dont on les perçoit qui bouge, qui évolue. Alors, il y a Antoine qui a la main levée. Oui, euh, mais moi, c'est pas, pas tellement une question. Chut, les enfants, allez jouer pour votre parole. Euh, euh, euh, mais j'aime bien de le dire tout haut, en fait, parce que que le, pour ne voilà, pour pour pas déjà paraître hypocrite au, à vos yeux, mes, mes amis de, de spiritualistes, mais aussi euh, par rapport au monde des esprits, pour que les choses soient très claires entre eux et moi. Euh, J'ai très difficile d'accepter la notion de, de choix, de réincarnation dans, dans, dans des bidonvilles, comme, comme on a cité tout à l'heure, ou, ou dans un corps complètement meurtri par un, un, un handicap. Euh, voilà, j'ai très difficile d'intégrer de, de, de, de, ces notions de, de choix dans des, des, des, des réincarnations, des vies, de souffrances tellement pff, indicibles. C'est déjà très, très difficile pour nous. Euh, là actuellement dans un corps dans un pays où il y a des, des droits où il y a où, assez riche le pays hein, pas moi euh, voilà c'est déjà difficile comme ça alors choisir vraiment une vie dans un, un corps euh, totalement handicapé ou, ou dans un bidonville ou dans un pays où il y a la famine ou j'ai difficile de concevoir un choix comme ça maintenant ça ne m'empêche pas de continuer mon étude personnelle euh, je ne perds pas la foi, je sais que je suis dans un, au bon endroit. Euh, voilà. Mais j'aime bien de l'exprimer quand même, quoi, pour que les choses soient très très claires avec. Euh, non, mais les... c'est compréhensible. Je ouais. sais tes guides spirituels, ils te connaissent mieux que toi. Hein. Ben <rire> pour oui. eux, c'est clair. Mais ben, ben, bon, ils travaillent pour que justement ben que, voilà, pour t'aider, pour t'aider à avancer. C'est toujours pareil. Hein. Ouais. Voilà. Alors, je peux citer un exemple. L'autre jour, euh, il y avait un reportage à la télé qui était vraiment euh, dur. Hein. C'était, je ne sais plus, c'était le Darfour, enfin vraiment dans un, un, un, une région euh, avec des famines, des sécheresses, enfin en, en, quelque part en Afrique. Et donc, euh, le reportage montrait une, une gamine de 3-4 ans qui aidait son petit frère de 2 ans, qui était vraiment, mais alors, couché à se rouler dans la poussière, euh, il euh, n'y avait plus que la peau et les os, euh, voilà, enfin, vraiment le, la situation de famine euh, terrible de, de, de ce petit et qui, qui n'avait pour, pour, pour support que sa grande sœur qui était à peine deux ans de plus que lui, qui ne pouvait pas faire grand-chose pour lui. Hein. Et donc, euh, euh, suite à ce reportage, euh, une personne sensibilisée, un peu comme toi, en disant « mais comment est-ce qu'on peut choisir une épreuve aussi misérable hein, ?» et donc euh, a posé la question euh, dans, dans, dans, dans la réunion médiumnique euh, suivante. Quoi. Et, et les esprits lui ont dit, « Eh ben cet esprit-là, c'est un esprit euh, qui était un tortionnaire euh, dans un camp de concentration et qui a laissé euh, des milliers de, de, de, de juifs mourir de faim. » Voilà. Oui. Et donc, euh, il a choisi d'avoir une vie euh, abominable comme ça, donc absolument incompréhensible, mais avec cet éclairage-là, ben, on comprend mieux. Tu vois pourquoi il a pu choisir ce genre d'existence. Voilà. Et puis, alors c'est pour lui donc une expiation, c'est pour nous ben, pour, pour éveiller notre conscience en disant mais stop il faut que ça s'arrête. Hein, euh, le petit garçon là, de, des migrants qui est mort euh, échoué sur une plage à l'île de Grec de Samos ou je ne sais où, c'est pareil on dit stop il faut qu'on fasse quelque chose on peut pas laisser euh, on peut pas laisser Hein, donc, il faut que le scandale arrive des fois, et puis ben, c'est là où on voit que l'expiation, la prise de conscience de l'humanité, etc. Comme tout est solidaire, comme tout se rattache euh, entre soi, en, en, entre soi. Ces choses existent. Hein, les, quand on va dans la, ben, quand vous regardez un autre film qui s'appelle le film des esprits, qui montre le, la fondation, euh, l'hôpital André louis euh, à Guarulhos à São Paulo où là vraiment c'est des handicapés graves hein, avec des difformités au niveau du corps euh, enfin, voilà, euh, handicapés profonds on, peut, on se demande aussi comment ça se fait que, que, que des esprits ont choisi ce genre de vie Mais, le euh, film des esprits donc hein le, le film fi des esprits ouais. okay. et, et, et là ben, on comprend on, on comprend euh, voilà, il y a ce genre de choses qui existent là au moins ils, ils sont recueilli euh, dans un hôpital enfin bon bref il, il bénéficie euh, euh, de, de, de, de toutes les de toute l'assistance et de tous les soins possibles mais bon c'est une réalité ça existe et donc euh, si ça existe euh, il faut forcément qu'on euh, retrouve euh, la cohérence avec la justice divine d'accord la justice divine la justice des lois naturelles qui doit être parfaite complète quoi et donc rien de ce qui arrive n'est injuste, il y a toujours forcément une explication, même si euh, on ne la comprend pas tout de suite. Rien n'arrive par la faute à pas de chance ou euh, par le hasard, Voilà, ce serait, ce serait nier la, la justice divine, et, et là on arrive dans un paradoxe. Comme la justice divine, si Dieu existe, il est infiniment juste, Et ben, ces choses qui nous paraissent euh, injustes doivent forcément avoir une explication. Et en fait, ce sont des étapes qui permettent aux esprits d'avancer, les esprits dans des situations difficiles. Alors, il y a Daniel qui a levé la main aussi. Oui. oui. Tu parlais à l'instant du bien et du mal. Il y a une question qui m'est venue. Le processus de réincarnation est sous l'égide uniquement de la spiritualité supérieure ou est-ce que les forces qui travaillent pendant un temps dans l'ombre peuvent gérer aussi des réincarnations de leur des membres de leurs équipes. Est-ce qu'on a euh... des écrits là-dessus ou des infos? Oui, apparemment, oui. Les, les, les comment dire, les esprits des ténèbres arrivent aussi à réincarner certains de leurs de leurs membres. Hein. Donc, euh, mais bon, ils, ils, comment dire, ils arriveront pas à aller contre les lois de la nature. Ça, c'est clair. Ils finiront clair. par aller vers le bien, un jour ou l'autre, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. On leur laisse peut-être seul... Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot libre-arbitre d'agir là en réincarnant les leurs, mais un jour ou l'autre, ils rejoindront le processus ouais. général de, de RER, par exemple. Celui qui est réincarné avec une mission de faire du mal ben, peut très bien changer et puis finir par faire le bien. Tout quoi, bon, on, on voit, des Paul, esprits on, voit, on, voit des, bon, on des vos on, exemples, reçoit, ouais. voilà, on reçoit ouais. souvent des esprits endurcis comme ça dans la réunion médiumnique, et ben on arrive à les faire changer hein on arrive à l'effet des esprits qui ont gardé des rancœurs, qui se sont fait trucider pendant l'Inquisition et tout, euh, finissent par changer. Hein. Il, personne n'est condamné à rester indéfiniment, euh, euh, comment dire, dans cette situation du mal. Mais effectivement, mm -hmm. ils, ils peuvent aussi, euh, euh, enfin, les esprits qui font du mal, s'ils ils font, ils, ils font du mal, c'est qu'ils peuvent le faire. Hein, voilà. et ce, mm -hmm. Mais par contre, si la personne qui subit le mal, c'est pas par injustice ou la faute à pas de chance, c'est parce que pour lui aussi, quelque part, c'est une expiation ou un moyen d'avancer. Mmh. Tout, tout est lié, Merci. quoi. Il faut qu'on garde cette... Euh... Alors, Claudia et Christine et Christophe, pardon. Euh, alors, euh, j'aimerais venir... Euh, euh, Désolée, je vais essayer de m'exprimer en français. J'aimerais venir par rapport à, à ce qu'a dit Vincent et Antoine, en fait. Euh, donc euh, ce sont des questions que moi-même j'ai vécues, euh, des fois j'y reviens, ça me fait du bien aussi. Euh, mais en fait, après ce que j'ai pu comprendre jusqu'à maintenant et encore la vision, ça évolue bien évidemment, c'est qu'en fait, si on s'identifie au corps, on subit. Si on s'identifie à notre esprit et à notre conscience, que nous sommes beaucoup plus qu'un corps, on subit pas. C'est ce que j'ai compris parce qu'à un moment donné, on m'a appris là-dessous que c'est possible à l'âme, en étant incarnée, euh, d'apprendre à regarder tout ce que nous vivons avec un regard plus élevé au point qu'on ne sent pas le douleur dans le corps. Et quand on dit dans le corps, même en tant qu'incarné, dans le corps psychique, émotionnel, tout le corps de notre aura. Donc il, il, là-dessous, quand on va bien ça, j'ai eu des exemples de personnes qui m'ont expliqué qu'elles-mêmes ont réussi à vivre ces expériences et ne pas subir ces souffrances. On peut parler des exemples comme le cas de certains saints qui, qui, qui ont, se sont incarnés, et ils n'ont pas subi les souffrances, ils les ont vécues, point. Accepté. Et les ont acceptés dans un esprit euh, dans une façon de regard donc un regard élevé ce qui fait qu'ils n'ont pas senti dans le corps ce que nous, attachés au corps nous subissons donc, mais pour cela il faut élever notre notre pensée, notre conscience et si on enlève notre conscience pour répondre aussi à, à Vincent par rapport à ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui humblement c'est que justement humblement euh, j'ai compris que le le, le, le jeu, les jeux qu'on vit, en fait, bah c'est notre âme qui a décidé de vivre ce jeu. Mais dans ce jeu, on apprend à être justement humble et à regarder qu'il y a une raison supérieure qui au jour d'aujourd'hui, peut-être, ça nous dépasse, mais qu'un jour, qu'on en sera suffisamment élevé spirituellement et pas que, on pourra peut-être avoir accès. Donc moi, j'ai accepté ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses. Bon, il y en a qui ont vécu beaucoup pire que moi. Donc je remercie de ne pas avoir subi euh, certaines choses parce que je les ai subies à un moment donné. Aujourd'hui, je les vis. Mais je les ai subies et je me, j'ai rentré dans la haine, dans l'hypocrisie, dans l'ironie. Euh, j'ai perdu ma foi parce que je, je, je, je me posais des questions. Euh, pourquoi? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi si c'est un jeu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'on se moque de nous? Et à un moment donné, par bah, la vie, a, ça chargée chargé de me comprendre que ce qui me manquait à moi, c'était humilité et comprendre qu'un jour, quand j'aurai peut-être plus d'évolution, j'aurai le mérite euh, de pouvoir comprendre mieux pourquoi tout ça se passe. Donc je pense qu'un jour, on aura tous des réponses, chacun à son temps. C'est ce que je ressens. Voilà, j'aimerais vous laisser ça comme mon ressenti. Merci. Merci beaucoup, Claudia. Je vous en prie. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Il n'y a rien, rien d'injuste. Hein, de hasard. Parce que c'est un peu facile quand même quand on a envie de dire « Ah, ben voilà, c'est la faute à mon corps, c'est la faute à, à, à mes gènes, c'est la faute à… » À chaque fois, mettre la, la culpabilité ailleurs. Non, si on subit quelque chose, on, on y est pour quelque chose. On ne le subit pas de façon injuste. Et, et même si on subit quelque chose, euh, c'est souvent pour… Euh, c'est dans les difficultés qu'il qu faut qu'on cherche des solutions, qu'on se repose des questions, qu'on se remet en question, qu'on change. Les, les, les, la, la douleur, hein, comme le disait Léon Denis, c'est l'aiguillon, euh, et Kardec aussi le disait, l'aiguillon qui nous pousse à évoluer. Hein. Mais quand tout va bien, on ne se pose pas de questions, on ne fait pas d'efforts, etc. Mais quand, quand on a des difficultés... Là, c'est un challenge, donc on fait des efforts et en faisant des efforts, euh, on arrive plus vite. On peut aussi effectivement avoir la réaction contraire négative qui est de se révolter, de se placer, voilà, euh, moi je suis victime euh, de la Providence, euh, c'est l'injustice, euh, je souffre parce que on m'a obligé à revenir sur cette terre euh, où il y a des gens qui, euh, où il y a toutes ces injustices, euh, voilà, euh, mais je mérite pas ça, bon. Là, là, par contre, c'est un état d'esprit qui est inverse. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu, au lieu de vous aider euh, à, à accepter par l'humilité, comme tu viens de le dire, Claudia, hein, euh, oui, et, et à surmonter en fait, ces, ces difficultés, euh, on tombe dans la révolte qui euh, représente plutôt un cercle vicieux qui, qui va nous rendre les choses encore plus compliquées. Oui, justement, je reviens. C'est qu'en fait, si on veut vraiment sortir et y avancer, peut-être qu'au bout de moment... On peut choisir la manière de, de, de le faire, hein. on oui. peut tomber juste dans une démarche psychologique, Dans la psychologie comme j'ai fait à un moment donné, et je suis tombée dans le triangle carme, et là, à un moment donné j'ai décidé de, de sortir justement de ce que vous venez de dire, de, de victime, et si je sors de la victimisation, je peux choisir de travailler sur moi-même, et comme vous avez dit, surtout je me suis concentrée à sortir justement de soupir, parce que si on subit, c'est qu'on est dans la victimisation, justement. Mais si on décide de vivre l'expérience, on sort de la victimisation, on devient responsable, et on s'arrête de jouer le rôle qu'on vient vivre dans les incarnations, que c'est victime, bourreau, bourreau-victime, euh, et on ne s'arrête jamais. Donc, dans la psychologie, là, on rentre dans un, un domaine de sortir de jeu, parce qu'on n'est plus ni la victime, ni plus le responsable. Mais si on vient dans la spiritualité, on peut aussi décider de sortir du corps pour ne plus sentir la douleur et passer à, à une façon plus élevée de se regarder, se regarder par rapport à cette humilité qui nous amène vers le haut et se connecter avec notre soi supérieur. Donc ça, oui. c'est deux façons d'y arriver. Merci. Ça. Donc ça nous donne la force, le, le coping, hein, comme le, le mot, je crois il existe aussi en français, pour faire face aux difficultés. Hein. C'est pareil, c'est... Le cancer, il y en a qui « Oh là là, ça c'est fini, terminé, etc. Bon, » ben, Et l'autre qui dit « Ah, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour surmonter ?» ben, le, le deuxième, il a dix fois plus de chances de s'en sortir que le premier. Hein. C'est toujours pareil, hein, si, si, si on prend les choses à bras-le-corps, on a 100 fois plus de chances de, de les surmonter que si on baisse les bras et, et on s'avoue, entre guillemets, vaincu. Hein. Ça, c'est des attitudes bien connues, c'est comme ça que, ce, que se fait en fait l'évolution. Et, et donc le, le, ce que dit la philosophie spirite, elle dit que ces choses-là en fait sont choisies par nous-mêmes. C'est souvent, le, le, la plupart des cas, notre libre-arbitre qui nous fait faire ces choix et pour de très très bonnes raisons. Voilà. Alors la question suivante qui est la deuxième partie de ce cours, c'est euh, de cette euh, leçon, c'est à quel moment l'âme s'unit-elle au corps? Hein, Kardec a posé cette question. C'est intéressant parce que la question dans la première version du livre des esprits, la réponse elle n'est pas tout à fait la même que dans la deuxième. Et donc Dans, dans la version actuelle et définitive, les esprits disent « L'union commence à la conception, mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Du moment de la conception, l'esprit désigné pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour. » Donc, le, le, le lien commence dès la conception. Il s'est préparé avant la conception, comme on vient de voir. Hein. Et, et dès la conception, l'esprit est lié euh, à, à l'ovule fécondé, en fait, c'est ça. Et il va faire que la, le, le bon ovule se libère des ovaires et puis le, le bon spermatozoïde arrive en premier pour, avoir, euh, le, le, pour être garçon ou fille, avoir le patrimoine génétique euh, souhaité par l'esprit. Et ensuite, c'est l'esprit qui vient se lier hein, à cette cellule qui, dans l'embryogénèse, la multiplication des cellules, va faire que ben l'embryogénèse se fait en trois dimensions avec euh, les différents organes qui se forment, avec les caractéristiques de l'esprit qui s'y qui réincarne. Donc l'embryogénèse, elle est expliquée par l'esprit qui est déjà lié. Il dit que... Euh, l'union, elle n'est complète qu'au moment de la naissance, ça veut dire qu'à la naissance, là, paf, euh, il rentre en mode autonome, en quelque sorte. Hein? Euh, mais ce que ça veut dire aussi, ça veut dire qu'à partir du moment où euh, l'union commence dès la conception, il euh, y a un problème avec la question de l'avortement. Est-ce que l'avortement... Euh, les parents sont libres de disposer, de choisir d'avoir un enfant ou pas. Est-ce que l'embryon, le, le, c'est une partie du corps de la femme Là, la réponse, c'est clairement non. Hein, il y a un autre esprit qui est déjà lié dans cet embryon. Et l'avortement consiste, ben, cet esprit qui est déjà là, à le, à le faire partir. Quoi. Donc, ça pose une question éthique sérieuse sur la question de l'avortement. Donc là, on peut, on peut comprendre que euh, par la vision spirit, l'avortement, ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux, les, il vaut mieux faire la contraception, c'est-à-dire travailler à ce qui est pas de conception. Donc là, l'esprit sait qu'il y a la contraception, tout est clair, défini à l'avance, etc. Mais une fois que la conception est faite, une fois que le lien est établi, euh, il, vaut mieux plus, il vaut mieux ne plus l'interrompre. Voilà. Euh, et le, le point suivant, donc, c'est dans la Genèse, item 18, lorsque l'esprit doit s'incarner dans un corps humain en voie de formation, un lien fluidique qui n'est autre qu'une expansion de son père-esprit, du père-esprit de l'esprit qui se réincarne, hein, le rattache au germe vers lequel il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception. Hein. À mesure que le germe se développe, le lien se resserre. Sous l'influence du principe vital matériel du germe, le père-esprit qui possède certaines propriétés de la matière s'unit molécule à molécule. Donc, ouais, ils disent molécule à molécule. Il ne dit pas cellule à cellule, hein? parce que chaque cellule est constituée de molécules, hein? d'ADN entre autres, de protéines, de, etc. Avec le corps qui se forme, d'où l'on peut dire que l'esprit, par l'intermédiaire de son père-esprit, prend en quelque sorte racine dans ce germe comme une plante dans la terre. Quand le germe est entièrement développé, l'union est complète et alors il naît à la vie extérieure. Donc Kardec nous, nous, nous raconte ici avec les visions d'il y a 160 ans, comment se fait cette, euh, ce processus d'incarnation de, de, d'un esprit euh, dès la conception, donc dans euh, l'ovule fécondé, voilà. et donc dans l'embryon. D'accord alors, qu'est-ce qui se passe pour l'esprit à ce moment-là Est-ce que l'esprit qui est en train de se réincarner, il est complètement libre ben, C'est la question 351 qui nous dit « Dès l'instant de la conception, le trouble commence à saisir l'esprit, averti par là que le moment est venu de prendre une nouvelle existence. Ce trouble va croissant jusqu'à la naissance. Dans cet intervalle, son état est à peu près celui d'un esprit incarné pendant le sommeil du corps. » Donc, ça veut dire que l'esprit qui est en train de se réincarner, il est dans le trouble il est comme dans une espèce de sommeil, hein, qu dit, parce que bah, ce, ce processus, c'est lui qui est, qui est moteur, mais il se fait, je dirais, de façon naturelle, hein, une fois que, une fois que les, les, tout est décidé et que c'est mis en place. Voilà. Euh, et donc. Ça peut expliquer aussi pourquoi, par exemple, un esprit qui est en train de se réincarner ne pourra pas forcément se communiquer dans une réunion médiumnique. Certains le peuvent, mais beaucoup ne peuvent pas se communiquer, justement à cause de cette situation de trouble. Donc voilà pour les questions, les points essentiels. Donc C'était très dynamique aujourd'hui, c'est normal hein, parce que c'est des questions assez fondamentales qu'on voit là en ce moment. Il est déjà 9h11, hein, donc on ne va pas rentrer dans le détail dans le, du support. Je vous encourage à le lire, hein, vous, vous l'avez tous. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me redemander. Je le remettrai, Je l'ai mis il n'y a pas longtemps sur le groupe Skype. Euh, on a aussi décidé au niveau de euh, du LMSF de le réimprimer. Hein, donc, on va l'imprimer si pour ceux qui préfèrent avoir une version papier. Euh, et donc euh, dans, dans le support vous trouverez euh, ben, toutes les références détaillées vous trouverez euh, davantage euh, euh, d'informations donc vous voyez le livre des esprits, le livre des esprits et un livre, vous voyez donc « Et la vie continue » on en a parlé hein. « euh, Mémoire d'un suicidé ben, » c'est euh, Daniel qui, nous en a, enfin, qui a parlé des livres d'Ivonne Pereira hein, qui sont cités là « Nos solars » on en a un peu parlé aussi hein, des, des livres dans lesquels on trouve des exemples, et surtout Missionnaire de la Lumière, c'est le livre de, de Chico Xavier avec une couverture jaune, hein. donc euh, Jean-Pierre Jean Pipino, il en a encore quelques-uns, celui-là il donne vraiment beaucoup, beaucoup. il donne vraiment des exemples concrets de choix faits par les esprits, comment c'est préparé, euh, voilà, un peu comme ce que je vous ai parlé au, au sujet du livre Exit, vous aurez plusieurs exemples qui seront donnés dans ce livre Missionnaire de la Lumière, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut, on peut revoir? Donc, on est de nouveau dans Kardec, la Genèse évidemment, qu'il a bien. Euh, voilà, et donc, Entre la terre et le ciel, c'est l'autre livre d'André-Louise où il parle de ce sujet. Voilà. Claudia et Christophe? Euh, oui, Charles, ben justement, j'ai lu, euh, lu ce, ce, ce chapitre. Euh... Euh, de la Genèse 11, c'est très très bien expliqué, le phénomène d'incarnation et de réincarnation. Donc euh, vraiment, très, j'ai beaucoup appris. Et, et, et finalement, euh, quand on y réfléchit bien, effectivement, on a, la plus grosse partie de notre vie spirituelle, elle est en tant que désincarnée. On vient tout simplement vivre une expérience ici sur Terre pour évoluer, pour réparer, pour apprendre, mais nullement pour expier, et que si on réfléchit bien en plus la nuit, quand on dort, on retourne dans notre patrie spirituelle, on va voir nos guides, on peut recalibrer un petit peu le, le tir, euh, alors, effectivement comme tu as dit tout à l'heure, euh, on peut aussi se dire « voilà, ça j'ai fini, ça j'ai bien compris, donc on peut passer à autre chose ». Et finalement, finalement, le peu de temps où tu es finalement vraiment incarné, c'est le temps où tu n'es pas endormi. C'est-à-dire, on va dire, allez, grosso modo, 12 heures à 14 heures par jour, voilà, c'est juste qu se, ce qu'on te demande de subir. Donc, sachant que la nuit, tu retournes là-haut. Donc, finalement, quand on le prend comme ça, finalement, c'est moins dur de se réincarner, d'avoir oui. des épreuves, parce qu'on travaille la nuit aussi. On peut se ressourcer la nuit, effectivement, et heureusement. Hein. Ouais. Mais cela dit, l'incarnation est quand même nécessaire pour évoluer. Hein. On, peut, on peut évoluer sans se réincarner, mais on, se réin on, on évolue plus vite, justement ouais. en passant par, euh, ouais. par euh, l'épreuve ah, ouais. de feu, comme on dit. Hein. C'est le test réel, c'est là où on voit vraiment si euh, ben, on résiste ou on ne résiste pas. Euh, euh, aux, aux tentations aux, aux, mm. si on a vraiment compris ou pas de toute façon je crois qu'ils le disent dans le livre des esprits c'est que Dieu nous donne jamais des épreuves qu'on n'est pas capable de pouvoir euh, de réussir alors ça oui les épreuves sont toujours euh, on est toujours capable de réussir mais des fois on ne mm. réussit pas quand même ça dépend du libre arbitre de chacun de réussir ou pas oui bien sûr on peut baisser les bras mais dans ce cas là ben, on recommence ben, c'est ça et un jour on réussira voilà, voilà. donc ouais, franchement, là, ce, je, je vous conseille vraiment ce passage, là, le, le chapitre 11, là, de, à partir de l'item 17 dans la Genèse, il est vraiment fabuleux, mais en fait, le, la Genèse, selon le spiritisme, c'est plutôt une analyse de Kardec, ce n'est pas un livre qui est psychographié, les esprits n'ont pas trop participé à ce livre. Euh, ben ça dépend, c'est cha... effectivement ouais. lui qui a rédigé euh, beaucoup de textes, mais tu mmh. verras, bon, euh, par exemple sur l'uranographie, c'est l'esprit de Galilée, euh, il cite mmh. beaucoup de, de communications des esprits, et ce qu'il ce, ce qu dit, ça, il se base sur, euh, ouais. sur euh, mmh. les, les informations, les communications qu'il avait reçues des esprits. Hein. Mais c'est vrai mmh. que c'est lui qui l'a essentiellement, c'est essentiellement lui qui l'a rédigé. Oui, d'accord. Merci Charles. Il y a une petite histoire à la fin, hein? donc euh, l'étude de cas simplifiée, l'histoire de Stella. Donc, vous voyez, c'est, euh, ça vient pas du, du, ça vient du spiritualisme. C'est une histoire qui vient de Edgar Cayce. Hein? Et donc, euh, bah, c'est encore euh, un, un, un exemple, donc, euh, de, de, de, de qui, qui explique les, les raisons d'une réincarnation euh, précise. Voilà. On va pas le lire puisqu'on n'a plus le temps, mais je vous, je vous conseille, euh, pareil, de le regarder et voilà je pense que l'essentiel c'est toujours de se dire euh, Dieu est infiniment juste donc euh, ce qui nous arrive euh, à l'état incarné il ne peut, peut, peut pas y avoir de choses si on souffre une injustice en fait pour nous c'est juste hein? et moi je dis souvent il vaut mieux être du côté de ceux qui souffrent une injustice que de ceux qui la commettent hein? c'est beaucoup plus pratique entre guillemets pour, pour, pour, pour nous ça montre que, que voilà, si on commet une injustice, on a encore pas mal de chemin à faire pour évoluer. Et si on souffre une injustice et même qu'on se résigne, hein, voilà, même si on fait tout ce qu'il faut, évidemment, pour ne pas en subir trop de conséquences, eh ben, ça prouve qu'on a quand même déjà un peu avancé. Voilà, voilà ben, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour... Euh, votre participation très active, je vous remercie aussi pour les questions et qui sont vraiment des questions fondamentales que tout le monde se pose et qu'il voilà, qu faut qu'on travaille pour essayer de comprendre au mieux. On remercie aussi les bons esprits qui étaient là aujourd'hui pour nous inspirer et puis aussi cette occasion d'avoir de, de, pu euh, acquérir ces notions qui justement nous permettent de comprendre le but de la réincarnation et d'en profiter un maximum pour notre avancement. Voilà, <coughs> ben je... merci à tous, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine, et puis je vous dis à bientôt. Merci à toi Charles, Au merci à, à tout le monde. Bon bon bon bon bon Au revoir.